Bonjour les gens, la définition du deck building, ou en bon français, la construction de paquets. La construction de paquets est une mécanique de jeu de société et en particulier de jeu de cartes. La construction de paquets, ce n'est pas le système central de tout le jeu, mais ça peut être une simple mécanique d'un jeu. Cette mécanique vous fait construire votre paquet, ou plus précisément, va vous permettre d'améliorer votre pioche de cartes au cours de la partie, Par exemple, au tarot ou un jeu de cartes normal, vous avez votre paquet de cartes. Et lorsque vous avez joué vos traces, vous ne le récupérez pas de la partie. Ce n'est pas pareil qu'un jeu de construction de paquets où là votre traces va revenir dans votre pioche à un moment. Donc les joueurs commencent le plus souvent la partie avec des cartes identiques et faibles mais en fait elles permettent en général des points d'achat pour pouvoir acheter des cartes plus fortes. La mécanique de construction de paquets apporte principalement deux choses à un jeu. Une sensation de montée en puissance car plus la partie avance, plus le joueur a un paquet avec des cartes de plus en plus fortes. Et enfin, de la rejouabilité. Alors si vous ne savez pas ce que veut dire ce terme, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il y a le lien dans la description. Donc de la rejouabilité, car chaque partie est différente, le joueur pouvant ainsi essayer des stratégies différentes. Il ne faut pas confondre les jeux de construction de paquets avec les JCC, qui veut dire jeu de cartes à collectionner, par exemple Magic ou Pokémon. La construction du paquet de cartes à Pokémon ou à Magic se fait en dehors de la partie. Il y a bien de la construction de paquets, mais ce n'est pas un jeu de construction de paquets. C'est ça la différence principale. C'est un jeu de cartes asymétrique où chacun construit son paquet séparément avant de se rencontrer pour faire une partie. Dans un jeu de construction de paquets, les joueurs vont directement jouer au jeu et c'est dans le jeu qu'ils vont construire leur paquet de cartes. Il ne faut pas oublier que les jeux de cartes à collectionner sont très onéreux car il faut acheter avec de l'argent réel les meilleures cartes possibles. À la différence d'un jeu de construction de paquets, où là souvent vous avez un jeu de base avec quelques extensions optionnelles, mais l'argent là il est virtuel, il est géré dans la mécanique du jeu. Dans un jeu de cartes à collectionner, il va falloir avoir des bonnes stratégies, des bons moments de réflexion avant la partie pour essayer de construire votre meilleur paquet. Là, dans les jeux de construction de paquets, vous allez devoir gérer et improviser au moment où les cartes sont disponibles pour essayer de construire votre meilleur paquet. Si on vous parle de construction de paquets, le jeu qui devrait vous venir à l'esprit en premier, c'est Dominion. C'est celui qui a popularisé la mécanique de construction de paquets. Les cartes dans Dominion servent généralement à acheter des meilleurs domaines pour pouvoir avoir plus de points de victoire à la fin. La mécanique de construction de paquets dans Onesend permet aux joueurs d'acheter des gemmes, des reliques, des sorts, afin que le joueur devienne de plus en plus puissant et permettre de contrer les attaques du monstre ainsi que toutes les bestioles qui l'accompagnent. À l'opposé d'un jeu de construction de paquets, on pourrait citer Colt Express, où là, tous les joueurs ont le même paquet de cartes au début de la partie. Mais si jamais vous prenez une balle, cette carte balle va venir pourrir votre paquet. Ce qui fait qu'à l'opposé d'un jeu de construction de paquets, votre paquet s'améliore avec le temps, là, à Colt Express, il devient de moins en moins intéressant. Pour bien appréhender la mécanique de construction de paquets, je vous propose une petite variante du jeu de la bataille. Alors si vous ne connaissez pas, je vous ai mis une vidéo en lien dans la description on va prendre un paquet de 54 cartes on enlève les têtes et les as voilà ensuite pour être sûr ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de côté les 7 jusqu'à 10 tous ensemble et on mélange le tout pour que ça devienne un paquet afin que les deux joueurs aient le même type de paquet ou un paquet on va dire, identique on va mettre les rouges ensemble on va mélanger, et voilà, et les noirs ensemble, donc ils ont tous deux fois de 2 à 6. Donc on va insérer une rivière pour expliquer cette variante de la bataille. Donc pour récapituler, on a un joueur qui a toutes les cartes noires entre 2 et 6, et celui d'en face qui a toutes les cartes rouges entre 2 et 6. Ensuite, le paquet qu'on avait mis de côté qui contient les cartes de 7 à 10, des deux couleurs, ou des quatre couleurs, on va dire, on va le mettre ici. Le principe de la rivière, il y a une vidéo à ce sujet, je vous ai mis le lien dans la description. Donc là, ici, ça veut dire que par rapport à la construction de paquet, si je veux acheter cette carte-là, ça va me coûter moins 1, donc ça ne coûtera plus que 7, celle-là coûtera 7 et celle-là coûtera 11. Le principe de cette variante... C'est de piocher deux cartes. En fait sur ces deux cartes on est obligé d'en mettre une face cachée pour la bataille à venir. La deuxième vous avez deux choix soit on l'ajoute à la première carte pour faire une bataille plus forte soit on la met de côté pour acheter une carte tout à l'heure. Le deuxième joueur fait pareil il prend deux cartes on va dire qu'il va mettre celle-là pour l'achat et celle-là pour la bataille. La bataille sera déclenchée uniquement quand il y aura deux cartes. Et l'achat, c'est pareil quand il y aura deux cartes. Donc là, on continue. La personne va mettre cette carte-là pour l'achat, cette carte-là pour la bataille. Et l'autre. Maintenant, il y a deux cartes. On résout la bataille. Ça fait 5 contre 8. Donc c'est ce joueur-là qui a gagné. Ça, c'était pour la variante bataille. Et donc là, pour l'instant, on n'attaque pas la partie construction de paquet. Maintenant, imaginons que le joueur, en fait, il pioche encore deux cartes. Il met celle-là à la bataille. Et il met celle-là à la défausse. Ce qui se passe, c'est qu'il a bien ces deux cartes ici. Donc, il va pouvoir peut-être acheter une carte. Et là, en fait, il a 9. Il peut acheter celle-là à vos 7. Celle-là à vos 7 aussi. Mais celle-là à vos 11. On vu qu'il a que 9, il achète. Donc, en fait, il met ça à la défausse, il achète celle-là, il la met là et la rivière avance. Le joueur suivant fait le même principe, il a deux cartes, il va mettre celle-là à la bataille, celle-là il la met à sa défausse, on va la mettre là, et avec ces deux cartes il a un 7. Donc il peut acheter celle-là, parce que bien sûr on va considérer qu'on rend pas la monnaie. On N'oublie pas de faire avancer la rivière pour préciser la carte qui a été achetée, on l'a payé que lorsqu'on l'achète. Quand on voudra la jouer tout à l'heure, et eh bien en fait, on n'aura pas besoin de payer. On l'a acheté une fois, elle est à nous. En fonction des jeux de construction de paquets, quand vous achetez des cartes, alors il y a des jeux, où il n'y a pas de rivière, il y en a ou il y en a une. En fait, la, la, la carte achetée elle va soit dans la défausse, soit dans la pioche. Ça vous verrez en fonction du jeu. Bien sûr, c'est le joueur qui va décider quelle carte il va pouvoir acheter en fonction des moyens qu'il aura. Donc il va falloir qu'ils choisissent la meilleure carte, ou plutôt la carte la plus forte qui va pouvoir avoir le moins cher possible. Un des dilemmes qu'on peut voir ici, c'est en fonction des cartes que j'ai. Par exemple ici, ma plus grosse, je la mets où Pour l'attaque de la bataille, ou je la mets la plus grosse pour pouvoir acheter une carte la plus importante. Là, il n'y a pas de règle, hein, c'est à vous de choisir votre meilleure stratégie. La partie avancée, le joueur arrive vers la fin, il décide de mettre la carte la plus forte pour avoir... Acheter, là il a plus de cartes, ce qui fait en fait qu'il va prendre sa petite défausse. Et donc vous voyez bien qu'il a acheté des nouvelles cartes, des cartes plus fortes que qui étaient limitées aux 6. Il les mélange. Et donc il a une chance au prochain tour de piocher des cartes plus fortes de ce qu'il avait au départ. Vous avez bien compris qu'en fait son paquet là maintenant, qui a été constitué avec les cartes qu'il avait achetées plus les cartes qui lui ont servi à l'achat, sans compter les cartes qu'il a gagnées à la bataille et eh bien en fait, son nouveau paquet est beaucoup plus riche que son paquet précédent, son paquet de départ. Et donc, ça va lui permettre de faire des actions beaucoup plus importantes ou de meilleures actions au tour suivant. Cette variante de l'abattage, je ne sais pas du tout si intéressant d'y jouer. Le but pour moi, c'était de vous expliquer de façon concrète comment on pouvait avoir un jeu de construction de paquets. Que les jeux de construction de paquets soient coopératifs ou compétitifs, vous avez le même intérêt, c'est un jeu intense et tendu, puisque vous allez devoir, au moment de votre tour, choisir la meilleure carte à acheter ou alors la meilleure action à faire pour pouvoir être le meilleur à long terme. Selon moi, un bon jeu de construction de paquets doit vous permettre de faire comboter vos cartes. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire comboter, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Au fur et à mesure de la partie, le plus gros problème qu'il va y avoir, ça va être les cartes initiales. En effet, quand tu as pioché un certain nombre de cartes, tu vas avoir des chances d'avoir tes cartes très puissantes, celles que tu as achetées au cours de la partie, celles qui combotent entre elles, et malheureusement, vous allez avoir aussi les cartes initiales que vous avez au début de partie qui vont revenir dans votre main. Certains jeux de construction de paquets vont vous permettre de vous débarrasser de vos cartes initiales, c'est-à-dire de ce qu'on appelle détruire une carte. Ces cartes initiales ne servent plus à grand-chose et surtout, dans votre main, elles prennent la place d'une carte très puissante. Cette mécanique de destruction de cartes va vous permettre d'épurer et de rendre à des meilleures cartes plus fréquentes. Bien sûr, quand on dit détruire une carte, on ne le fait pas au sens littéral du terme prenez pas votre carte, vous n'avez pas un coup de ciseau, vous ne déchirez pas la carte. Détruire une carte dans un jeu de construction de paquets, c'est-à-dire que la carte retourne dans la boîte du jeu et elle ne servira plus pour le reste de la partie. Le but est de jouer sur l'épaisseur du paquet, c'est-à-dire virer les cartes les plus faibles de manière à ce que cela tourne beaucoup plus vite. On appelle ça aussi faire tourner son paquet. Pour illustrer tout ça, on va faire un peu de mathématiques et de probabilités avec la loi hypergéométrique. Pour ceux qui veulent se la péter en soirée, je vous propose d'apprendre par cœur la définition de la loi hypergéométrique le lien dans la description vers la fiche wikipédia mais nous on va plutôt utiliser un logiciel ou plutôt un site internet donc je suis désolé j'ai pas trouvé le site en français donc je mettrai le lien dans la description donc ici on va indiquer la taille totale de notre paquet le nombre de cartes donc on va considérer qu'on a 30 cartes au total ensuite le nombre de cartes intéressantes on va considérer qu'on en a 8, c'est à dire des 8 cartes qui sont, qui, ont, dire, qui sont fortes ensuite la taille de la main à chaque fois on va considérer qu'on a une carte de une, une taille de 5 cartes et le nombre de cartes intéressantes qu'il nous faut. Donc On va considérer qu'à chaque fois qu'on prend les 5 cartes de notre main, on espère en avoir au moins une des 8 qui nous intéressent. Et là, on calcule. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est à 81% de chance d'en avoir. Par contre, si notre paquet total Il fait 40 cartes, notre potentiel il arrive à 70%. Et bien sûr, si on a pris moins de cartes intéressantes qu'on avait prévues, on n'avait pris que 5, on arrive à une chance sur 2 à chaque fois. Donc bien sûr, si vous arrivez à un moment à épurer votre paquet, passez à 30 cartes, et bien, votre probabilité augmente. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr, pour que vous puissiez faire des essais de votre côté. Pour résumer, un jeu de construction de paquets, c'est un jeu où on commence avec des cartes initiales faibles, qui vont nous permettre d'acheter des cartes de plus en plus puissantes qui elles vont co-bonter entre elles et avec un peu de chance on va pouvoir aussi se permettre d'épurer notre paquet c'est à dire de détruire les cartes les plus faibles qu'on avait en début de partie voilà pour la construction de paquets. vous avez la définition